Bonjour, Maxime Guéquière, président de l'entreprise 3 Génies Environnementaux, dit également 3GE. Vous êtes consommateur d'eau et d'énergie au sein de votre entreprise, vous avez sûrement une approche environnementale et vous souhaitez réaliser des économies. Donc 3GE vous accompagne pour diminuer vos consommations d'eau, d'électricité et d'épuration, nos clients ont encaissé jusqu'à 80% d'économies. 3GE vous accompagne dans cette démarche.